Bonjour, dans les leçons précédentes, on a vu comment créer et représenter sur une carte des données géolocalisées au format GeoJSON. On a vu comment afficher ces données depuis le web avec un serveur ou Dropbox ou Google Drive. Dans les deux leçons qui suivent, on va s'intéresser plus généralement aux sources de données sur le web, aux sources de données géolocalisées et en particulier ce qu'on appelle les open data, dont celles qui sont proposées par les villes, les régions ou les organismes internationaux comme l'UNESCO. Par rapport à notre développement applicatif sur les restaurants, l'application Fooding, on ouvre un peu une parenthèse, mais cette parenthèse va nous permettre de voir comment accéder aux données réseau dans un contexte beaucoup plus large et de mieux comprendre les flux. Donc ce n'est pas obligé que vous fassiez le codage en même temps, donc vous pouvez un petit peu poser le crayon, hein, mais regardez quand même ces vidéos. Et on aura à la fin un petit quiz qui vous permettra de savoir si vous avez saisi les concepts majeurs. Ensuite, eh bien, on abordera les listes et les dictionnaires et on reviendra au développement. Pour l'instant, eh on va commencer en allant voir les données sur la ville de Paris. On va passer sur un navigateur. Et on va demander, par exemple, les données sur Paris. On va faire « Explore Paris Data » et on lance la recherche. Dans le résultat, on sélectionne « Explore Paris Data », le premier. Et il nous affiche la liste des jeux de données qui sont proposés par la ville de Paris et qui sont en accès libre. Alors, on a 209 jeux de données, dont certains sont géolocalisés. Dans ce cas-là, ils sont associés à une icône qui est une carte. On va cliquer sur cette icône dans la colonne de gauche pour se limiter aux seules données géolocalisées. Donc cette fois-ci, on a 127 jeux de données, soit un petit peu plus de la moitié. Et parmi ces données, on a par exemple les chantiers qui perturbent la circulation ou la liste des stations vélibles et la disponibilité des vélos. On va commencer par les chantiers. On va cliquer sur la carte et on voit que, eh bien, on a des travaux, par exemple, au champ de Mars. Et si on clique sur ce, ces travaux, on voit la raison des travaux et leur durée prévisionnelle. Revenons en arrière. On va s'intéresser cette fois-ci à des données ponctuelles, on va, plutôt que surfaciques, comme c'était le cas des chantiers. Et on va cliquer sur la carte du jeu de données Station Vélib. Alors là, on a une représentation qui, à petite échelle, représente les stations Vélib de façon groupée. Et quand on zoome, eh on va voir ces stations apparaître de façon individuelle. Voilà. Et si on clique sur une station, eh bien, on voit son nom, le nombre de vélos mécaniques et électriques disponibles et le nombre, le nombre de bornes libres. Alors, maintenant qu'on a vu comment visualiser, nous, on va s'intéresser plus particulièrement à la manière d'obtenir les données avec un onglet qui s'appelle l'API que l'on trouve ici et que l'on trouve également dans le menu principal, ici l'API ou l'Application Programming Interface. Alors je clique sur l'API des Vilib et je vais lui demander de récupérer une dizaine de données autour d'une position géographique qui correspond à 48.87 en latitude, 2.34 en longitude, c'est à peu près au centre de Paris, et je vais demander les stations Vilib qui se trouvent à moins de 1000 mètres. Et par contre je n'ai pas besoin des facettes pour l'instant donc je supprime ces choses là donc il me donne une première vue je vois que j'ai récupéré 69 stations et je vais cliquer en bas sur l'onglet qui me donne accès aux données alors ici il m'a affiché le résultat donc ce sont des données au format json que firefox en l'occurrence a reconnu mais que votre navigateur, si ce n'est pas Firefox, peut afficher de façon brute, c'est-à-dire beaucoup moins lisible pour vous. Alors, on va regarder ces données, on va recopier l'adresse et on va ouvrir un outil qui est l'éditeur de données JSON en ligne. On l'a déjà vu dans le cours précédent. Et dans cet éditeur, on va faire Open from URL et on va copier l'adresse. Alors, voilà. Elles apparaissent à gauche sous forme brute et à droite sous forme interprétée. On voit que l'on a une dizaine de stations Vlib, de 0 à 9, et pour chacune, on a des champs, fields et une géométrie, ici. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux ici, c'est qu'on n'a pas des données qui sont tout à fait compatibles avec le format GeoJSON. Donc, en l'état... App Inventor pourra les exploiter, mais pas directement avec la fonction loadURL qu'on a utilisée plus tôt. Donc on va rajouter une option à l'adresse dans l'URL. On va rajouter à la fin de l'URL et format égal GOJSON. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez que il y a au plus haut niveau, le type Feature Collection, qui contient une liste de features, qui sont en fait les stations Vlib. Et chacune des stations, est lui-même de type Feature, comprend une géométrie et des propriétés Properties, avec un certain nombre d'attributs, mais par contre on n'a pas ici les attributs Title et les attributs Description qu'on a utilisés plus tôt. Je vais maintenant tester en recopiant l'url ou l'adresse de ces données dans l'url utilisée dans l'application qu'on a développée la dernière fois. Donc je ouvre une chaîne de caractères, je copie l'adresse dedans et je remplace l'adresse précédente. J'affiche mon téléphone et je me connecte, ça prend quelques secondes, et je vois que les différentes stations Vélib qui sont autour de l'endroit que j'ai spécifié sont bien affichées mais par contre elles sont toutes en rouge et quand je clique dessus rien ne se passe. Ça c'est lié au fait que je n'ai pas les propriétés Infobox, Title et Description. Ce que l'on a fait avec les données Vélib de la ville de Paris, on peut le faire avec toutes les données ponctuelles du serveur de la ville de Paris ça donne déjà pas mal de données, une centaine à peu près, mais vous habitez peut-être pas à Paris et donc ce qu'on va faire c'est aller chercher des portails de données ou des serveurs qui sont beaucoup plus étendus et en l'occurrence on va aller sur open Data Soft. Ce portail ou ce serveur de données propose pas moins de 20 000 données, même un peu plus, parmi lesquelles environ 11 000 sont géolocalisés et si vous voulez récupérer vos données Vlib de tout à l'heure, eh vous mettez Vlib dans le filtre de la colonne de gauche et vous avez vos données Vlib auxquelles vous avez accès, comme tout à l'heure. Alors, on va regarder dans ce cas toujours comment est construit l'URL et on va construire cette URL avec un algorithme App Inventor. Donc l'URL pour un, ce dataset, une vingtaine de lignes, un tri sur le nombre de bicyclettes électriques et avec un critère de géographie, et eh bien cette URL elle est affichée ici en gris. Si on regarde un peu plus en détail sa structure, on commence par le protocole HTTP et le chemin d'accès avec le domaine, et puis ensuite on a des paramètres. Ces paramètres ils commencent par le dataset, ici les Vlib, Ensuite, on a des critères de tri, sorte, sur le nombre de bicyclettes électriques disponibles. Ensuite, le nombre de lignes qu'on demande au maximum et un filtre géographique, sans oublier à la fin, le format. Alors, l'ordre dans lequel on met ces paramètres n'a pas d'importance. Je vais construire cette URL par programme. Donc, si je la décompose au niveau des chaînes de caractères, j'ai ici le nom du dataset, le nombre de lignes, les critères de tri, etc. Mais je vais remplacer ces constantes par des valeurs variables que je vais aller lire dans un sélectionneur de liste pour le dataset ou dans des zones de texte pour le nombre de lignes et la distance. Et pour les coordonnées, je vais reprendre celles du centre de la carte. Ça va nous donner un programme qui est celui-ci. Au départ à l'initialisation, je constitue ma liste de dates. Par exemple, les activités, les concerts à Paris, le prix des carburants sur toute la France avec créer un critère de tri sur le prix du Samplon 95. Ensuite la liste des bâtiments du patrimoine mondial. Ensuite les vélibes, etc. Et vous pouvez aller chercher sur votre ville par exemple. Ensuite, une fois que j'ai constitué cette liste et que je clique sur le sélectionneur de liste, eh bien je vais charger la carte avec le bloc Load From URL, avec l'URL qui est constitué à partir de ces paramètres. Au niveau du design, on aura ajouté en haut un arrangement horizontal avec le nombre de lignes et la distance, et en bas, ce qui correspond au rectangle gris, le list picker qui va me permettre de choisir le dataset. On va faire des essais, et si vous voulez, vous pouvez télécharger cette version sur le dépôt ou le repository dont l'adresse est indiquée ici. Voilà. Alors la limite de cet exercice pour l'instant, c'est que tous nos points sont en rouge et qu'on ne peut pas cliquer dessus. Ce que l'on va voir dans la vidéo suivante, c'est comment afficher les informations sur chaque objet quand on clique dessus. A tout à l'heure